Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Makeup Favour. Je suis Manuela, professeure à la Makeup Favour Academy. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux de mes élèves. Bonjour Elise. Salut Manu. Comment ça va Ça va, et toi Bonjour. Coucou Manu, moi c'est Maria. Alors les filles, aujourd'hui on n'est pas à l'académie, mais j'ai un challenge pour vous. Est-ce que vous êtes prêtes Totalement, mmh, carrément, à fond. Alors je vais vous donner un thème mmh. que j'ai appelé Future is Now. J'adore. Vous allez devoir chacune créer un maquillage visionnaire, futuriste, légèrement artistique. Donc vous pouvez sortir un peu du maquillage beauté classique. Mm -hmm. D'accord Est-ce que ça vous inspire Carrément. Je commence à avoir des petites idées qui fusent là, ouais. À quoi tu penses, Maria j'ai envie de rose. Là, je pense à du rose euh, fuchsia, pétant, euh, un maquillage monochrome. Et toi, Elise, est-ce que tu as déjà des petites idées Bah ouais, alors, à l'opposé de mariage, j'imagine plutôt quelque chose de organique, avec des matières un petit peu latex, vinyle, et puis euh, quelque chose de plus dark. Donc on aura vraiment des looks opposés, je ouais, pense. C'est ça. Je ouais. pense c'est okay. un bon challenge. Ok, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si vous, vous voulez participer avec nous, commentez ci-dessous en nous disant quel est votre look préféré. Les filles, bon courage. Merci. N'oubliez pas, future is now. Je vous laisse, Ça à tout à l'heure. À tout, tout. C'est parti Alors du coup, tu vas faire quoi, Maria Je suis en train de penser à des sourcils colorés, là. J'ai envie qu'il y ait un peu euh, cette vibe girly. Je vois. Et, euh, ouais. Ah, je sais pas, faire une alien girly. Et Ça moi, c'est alien voir. dark, donc let's go. Moi, je pense que je vais faire mes sourcils euh, avec euh, une couleur un peu pourpre. Je vais euh, juste coiffer mes sourcils et je vais euh, les remplir comme si c'était une couleur, euh, ma couleur euh, naturelle de sourcils. Moi, je brosse juste mes sourcils vers le haut histoire de lifter le regard. Donc je vais commencer par les yeux. Je vais me faire un, un trait, je pense, pour euh, suivre euh, ma ligne d'œil naturelle et euh, créer cette forme organique dont je te parlais euh, au début. Je vais juste utiliser le Make Up For Ever Artist Color Pencil, Ok. numéro 100 Whatever Black. Donc là je viens mettre mon crayon noir en ras de cils inférieur. je vais commencer à, à tracer des motifs. J'ai envie de faire un, un maquillage, enfin des motifs qui tournent autour du regard, que ce soit le regard qui, genre, qui attire l'attention. Toi, toi, tu veux vraiment jouer sur le regard. Ouais, c'est ça. Je vais utiliser le, le fard à paupières M853, qui est un super rose fuchsia. Et je vais l'appliquer avec un pinceau précision. C'est le 258, qui est vraiment super précis. Moi, je l'aime beaucoup aussi pour nettoyer. C'est un de mes préférés de chez Makeup, en tout cas. Donc là, pour l'instant, c'est juste une esquisse ce que je fais et je vais venir flouter tout ça pour que ça ressemble à quelque chose. Et on estompe. J'ai envie de faire... Euh, d'étirer mes yeux. Je vais rejoindre ce trait pour... Euh, en fait, j'ai envie que ce soit un trait continu qui fasse comme ça, qui euh, étire l'œil euh, directement. Alors, je vais venir intensifier ma muqueuse avec l'Aqua Smoky Shadow, bien dark, et qui est waterproof en plus, donc parfait pour la muqueuse. Alors, pour intensifier encore plus le regard, pour pousser le truc vraiment au max, je vais utiliser le fard noir, le M100 de Make Up For Il est super Une... intense, Très intense, ouais. et alors lui, je vais le superposer au à l'Aqua Résiste. Moi, je fais du mieux que je peux pour le rendre symétrique. Donc là, je vais illuminer ma paupière avec le Ultra HD Soft Light. Donc, euh, c'est un enlumineur qu'on utilise de base pour, euh, pour euh, les joues, par exemple euh, sur le bout du nez ou sur l'arc de Cupidon. Mais euh, là, je vais le mettre sur la paupière pour un effet un peu glowy. Puis, ce qui est cool, c'est que là, du coup, il est rosé. Donc, ça rejoint vraiment les tons euh, froids. Ça sera peut-être le seul point commun qu'on aura euh, dans nos maquillages. <rire> L'highlighter rosé. C'est ça. Voilà, en légèreté sur la paupière. Puis, je viens même un petit peu sur le sourcil. Je vais peut-être changer de pinceau prendre le 270 donc un petit pinceau biseauté super précis donc là je vais faire un travail sur la mâchoire pour me donner un côté euh, vraiment alien et je vais utiliser l'essentiel teint de make up forever ultra hd elle est cool elle fait le teint et le blush et donc là je vais utiliser la teinte la plus claire pour ajouter de la dimension Je vais créer un motif euh, qui va dépasser sur les pommettes. Quand il y a des maquillages un peu compliqués, euh, c'est beaucoup mieux de faire une forme euh, à droite et une forme à gauche. C'est ce que je pour fais aussi. vraiment, euh, Ouais, c'est clairement, c est, c est mieux pour faire un truc symétrique. Hein. Ce motif, j'ai envie que ce soit... Euh, ouais le plus long. Je vais en faire peut-être deux, trois. Je vais essayer de, faire, euh, de changer l'épaisseur de la ligne. Je veux que dans les extrémités, chaque motif soit épais. Je pense que ça va donner euh, de la dimension, en fait. Moi, j'ai une petite astuce. Elise, je ne sais pas si tu la connais. Dis moi C'est gratter les fards à paupières et le mélanger avec l'aquacil. Mais non. Ouais. C'est un produit vraiment euh, qui rend tout waterproof, en fait. Et euh, ça va me faire euh, une, sorte de, une sorte de thread liner. Alors je le gratte et bien. là, je rajoute, moi là je dirais peut-être une ou deux gouttes. ouais ouais Vu la quantité de produit, deux. Et tu peux diluer ça avec tous les fards de couleur ouais C'est ça, c'est ça. Et ça te fait un liner Ça, ça fait jamais. un liner. Et ça, en gros, je vais l'appliquer euh, bah là où j'ai épaissi mes lignes, en fait. OK. Alors moi, pendant ce temps, je vais ajouter de la dimension à mon maquillage en utilisant la Pro Sculpting Palette hop, avec la teinte la plus foncée, donc qui est assez froide, toujours pour rester avec euh, cette cohérence de couleur euh, froide sur, euh, sur mon visage. Alors, moi, je recrée une courbe qui suit en fait ma première courbe claire et je vais venir dégrader un petit peu à l'intérieur pour ajouter de la profondeur. Là, je vais encore repasser sur euh, les lignes épaisses que j'ai faites avec le euh, rouge à lèvres liquide mat qui est euh, l'artiste liquid matte en teinte 207. Et euh, je vais repasser en gros là où j'ai mis euh, mon petit mélange avec l'aquacil et le fard à paupières. Tu utilises du rouge à lèvres pour... Euh... Ouais, et bien ça marche ouais. super bien. Alors, je vais recourber mes cils pour mettre le mascara. Je vais prendre le pinceau 174. Je vais venir avec de l'anti-cerne sur les deux creux qu'il y a là pour encore plus les mettre en avant parce que là, il s'efface un peu, j'ai l'impression. Là, je vais mettre le mascara, donc l'excessive lâche que j'aime trop. Là, je suis vraiment en train de le faire au feeling en fait. C'est un peu ça. J'ai pas envie qu'une ligne soit un peu en retrait par rapport à une autre. J'ai envie que chaque ligne ait son intérêt. J'ai recourbé mes cils. Maintenant, je vais appliquer du mascara avec mon préféré de chez Makeup Forever, c'est le Accessible H. Tu vois, il est trop cool. Ouais. Tu comptes mettre des fossiles Ouais, je suis en train de les mettre, mais des demi-franges. Je vais en mettre que sur le haut, puisque j'ai un tout petit peu, et encore, c'est très léger, j'ai un œil qui tombe. J'ai fini avec le mascara. Je vais un peu effacer mes lèvres avec un tout petit peu d'anticerne. pour atténuer surtout la couleur de mes lèvres. Je vais mettre des Starlit, Starlit ouais. Powder. Donc, c'est la référence numéro 15. Moi, je vais utiliser les Starlit Powder, mais les diamants. Je vais pouvoir essayer de faire un espèce d'effet latex. Je verse un petit peu de ça. Le Mixing Gloss. Hop, donc là, je mélange et ça fait vraiment une espèce de pâte. Et alors ça, je vais le mettre dans l'espace que j'ai créé au niveau de mes yeux. Je pense que je vais rajouter un peu au centre de ma lèvre euh, le même fer que j'ai utilisé, le Rose Fuchsia. L'estimper. Un peu comme les Coréens. Un <rire> peu ah, le même truc. Ah oui, je là, capte. Un, principe, un peu lèvre mordues. Ouais. Je vais utiliser les mêmes Starlit. Les rose gold. ce pinceau il est parfait. Je vais prendre le, le 140, qui est un pinceau highlighter. Au moins il est fait pour l'highlighter, il est parfait. Aussi pour poudrer le, le contour des yeux. Il est trop bien. Il est super, ouais. Il est précis mais à la fois euh, fluffy. Donc je vais prendre des starlets avec et je vais les placer un peu euh, sur les pommettes, là où on appliquerait euh, traditionnellement l'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau boule pour euh, aller dans les creux, là. Je vais prendre le 216 qui est plus précis et je vais appliquer avec dans les creux. Alors, je veux qu'il y ait un contraste entre la peau qui est à l'intérieur du motif et la peau qui est à l'extérieur du motif, en fait. Alors, je vais commencer les lèvres. Donc, je vais utiliser ce que j'ai pris pour les yeux, c'est-à-dire l'Artist Color Pencil que je kiffe trop. En noir, le sang. Toute leur gamme de couleurs, elle est assez. Non, mais oui. En assez... fait, ils glisse tout seul. Ouais. Et alors, lui, il s'utilise autant sur les yeux que sur la bouche, que sur le visage. Je pense que je vais faire que le cœur de la lèvre. Je vais en mettre un peu sur le creux de l'œil. Des petites touches. Pas trop. mais qui font un peu la différence, quand même, je trouve. Là, je vais quand même rajouter un peu d'highlighter. Je vais mettre euh, l'highlighter Pro Light Fusion rosé, ici. J'adore appliquer de l'highlighter ici, quand il y a un reflet sur le front. Donc là, je dégrade ma bouche. Puis, je suis restée au centre, au final. Et puis, on va rajouter de la brillance. Mmh. Toi qui adores la brillance, Rajoute-le pour moi, s'il te plaît. Voilà, petit clin d'œil avec le Mixing Gloss, toujours. Bah, on est à la même étape, c'est incroyable. C'est vrai Là je, bah Oui, là, je prends et yes. je gloss en fait. Team Mixing Gloss. J'ai mis un peu de Mixing Gloss sur le dos de ma main. J'en prélève avec le pinceau le 220. Et je vais en appliquer. Je vais mettre la grande majorité du produit au centre. Pour vraiment avoir euh, des lèvres repulpées au maximum. Et moi, je vais en rajouter parce que j'en ai toujours pas assez. Je crois que j'ai fini. Bon, les filles, voyons le résultat. T'en penses pense quoi, quoi, Manuela J'adore, <rire> super joli, tous les deux, très différents. Très différent, on n'a pas fait exprès, mais on se complète beaucoup en fait. Euh, on très dark et très gurney, très euh, poupée. Euh... Oui, rose monochrome, euh, noir, un ouais. peu métallique. Euh, très différent, mais en même temps complémentaire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez toutes les deux travaillé la ligne, comme on dit en maquillage. Oui, avec je ne sais pas, des... on a toutes les deux pensé à ça pour ouais, le euh... Ton motif, Toi, ton liner et c'est contouring, euh, contouring exactement révisité sur la joue. C'est super, challenge réussi. Merci beaucoup, ça bravo. Future is Now. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains tutoriels. A bientôt. Salut. Salut.